Bonjour à toi, je suis heureuse de t'accueillir ici et euh, je voudrais aujourd'hui parler de Reiki de Reiki Usui, celui que je pratique et que j'enseigne et euh, je voudrais venir répondre à cette question que vous me posez souvent la première c'est qu'est-ce que c'est que le Reiki le Reiki c'est simple c'est l'oreille et le qui. le qui c'est l'énergie le Rei c'est l'univers donc, le Reiki, c'est l'énergie universelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on donne du Reiki, lorsqu'on propose une séance de Reiki Eh bien, on potentialise l'énergie universelle pour pouvoir la donner à la personne. Je ne veux pas dire qu'on canalise l'énergie universelle. Je trouve que c'est beaucoup plus juste de dire qu'on potentialise cette énergie qui est partout autour de nous, y compris dans les choses matérielles. La deuxième question que vous me posez souvent, c'est est-ce que tout le monde peut faire du Reiki La réponse est simple, oui. Et non. Oui, tout le monde peut apprendre à faire du Reiki. Tout le monde peut se former au Reiki. Il n'y a pas besoin de talent particulier, ni d'être issu d'une longue euh, lignée de jaman, de ni de se mettre sur les planches à clous en se mettant de la cendre dessus rien. Le Reiki, c'est très simple. Il suffit pour se former de suivre un stage de premier degré de Reiki et non tout le monde ne peut pas faire du Reiki tout le monde ne peut pas faire du Reiki sauf euh, euh, s'il n'est pas formé au Reiki s'il n'est pas initié au Reiki au moins au premier degré de Reiki euh, tout simplement euh, il faut rétablir des connexions qu'on a tous en naissant et que l'on va rétablir lorsque l'on euh, vous transmet à cette énergie Reiki au cours de l'initiation de Reiki. Donc, non, tout le monde ne peut pas faire de Reiki tant qu'il n'est pas initié, mais à partir du moment où il est initié, formé au Reiki, tout le monde peut pratiquer le Reiki. Est-ce que le Reiki peut s'arrêter Si je suis initié au Reiki, est-ce que euh, ça peut s'arrêter si je ne le pratique pas pendant un certain temps Et qu'est-ce qui se passe si je ne pratique pas le Reiki pendant un certain temps Il se passe rien tu peux ne pas pratiquer le Reiki pendant 25 ans, si tu en as besoin, tu l'appelles, il est là et tu peux pratiquer du Reiki. Donc le Reiki, à partir du moment où on a rétabli les connexions qu'on va rétablir lors de la formation, lors de l'initiation Reiki, le Reiki, t'es initié à vie, ça ne s'arrête pas. Est-ce qu'on peut euh, faire du Reiki euh, sur une femme enceinte oui, on peut faire du reiki sur une femme enceinte, c'est même extrêmement bénéfique. Et pour la maman, et pour ou la future maman, et pour le bébé, ils vont recevoir tous les deux du reiki. On peut aussi euh, programmer du reiki sur un événement comme un accouchement, par exemple, qui par essence est imprévisible. On peut programmer à l'avance euh, du reiki sur un accouchement. Pour ça, il faut être initié au moins au deuxième degré de reiki pour pouvoir envoyer du reiki et programmer du Reiki à l'avance. Il n'y a aucune contre-indication à recevoir du Reiki lorsqu'on est enceinte, jusqu'au dernier moment, juste même avant l'accouchement. Et, et c'est la future maman et le bébé qui vont profiter du Reiki, tous les deux. Euh, on peut même initier une femme enceinte au Reiki, et je l'ai fait plusieurs fois, et franchement, c'est une expérience incroyable que d'initier une femme enceinte au Reiki. Le bébé est initié au même degré de Reiki que la maman, donc le bébé qui euh, la maman du bébé qui suit par exemple un premier degré de Reiki lorsque son enfant va naître il sera initié au Reiki, il faudra juste qu'il vienne suivre l'enseignement pour réapprendre les protocoles mais la connexion, elle sera là et il pourra envoyer du Reiki. Si la maman est initié au troisième degré, eh bien, le bébé sera initié lui aussi au troisième degré. C'est juste qu'il reçoit les enseignements. Mais c'est une chance, c'est une opportunité formidable qu'on donne à son enfant. Et franchement, il n'y a aucune contre-indication à le faire. Alors, comme on parle d'enfant, à partir de quel âge Peut-on euh, former un enfant au Reiki et est-ce qu'on peut former un enfant au Reiki Oui, on peut former un enfant au Reiki, dès oui, qu'il est en capacité de comprendre. Euh, personnellement, euh, je propose des formations au Reiki pour les enfants à partir de 3 ans. Et puis après, bien entendu, euh, pour tous les âges, à partir de 15-16 ans, les, les adolescents peuvent se joindre au groupe d'adultes, il n'y a aucun problème. Euh, à partir de 6-7-8 ans, on.. Propose des, je propose des formations qui sont plus individuelles et qui vont euh, aller relativement loin. Pour les enfants plus petits, à partir de 3 ans, donc on va dire entre 3 et 6-7 ans, ça dépend de l'enfant. Euh, on a des protocoles d'initiation qui sont beaucoup plus courts et euh, on peut en quelques heures apprendre les bases euh, aux enfants. Les enfants se poussent. 40 000 fois moins de questions que nous. Euh, à partir du moment où on a rétabli cette connexion dans l'initiation, ils peuvent potentialiser cette énergie euh, reiki, cette énergie vitale. Et eh bien, euh, c'est simple pour eux. Ils mettent le reiki sur le, le curseur du reiki sur on ou sur off. Ils posent les mains, et donnent du reiki. Ils ne se posent pas 40 000 de questions. Et c'est beaucoup plus simple. Ce qu'il faut par contre, c'est leur apprendre à s'enraciner, à respirer correctement quelques bases, et puis à partir du 6, 7, 8 ans, on peut leur expliquer les chakras, on peut leur expliquer pas mal de choses, et c'est une vraie chance, une vraie opportunité dans la vie qu'on leur donne, parce que le Reiki, ça sert à vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un protocole particulier pour donner du Reiki aux animaux, un chien, un chat, un cheval euh, Non, il n'y a pas de protocole particulier la seule chose à laquelle je t'invite à faire attention, c'est si tu donnes du Reiki à un chat, évite de poser tes mains sur la colonne vertébrale, en général, ils n'aiment pas beaucoup. Euh, sinon, l'animal va t'indiquer où tu dois poser les mains. Ils sont très sensibles, ils sont très réceptifs. Et euh, en général, si tu te laisses, si tu écoutes tes mains, comme je le dis souvent lors de mes formations au Reiki, tu vas savoir très facilement où poser les mains, Reiki et tes mains de Reiki et comment euh, Soigner. Personnellement, euh, mes chiens ont toujours une attitude très particulière à la fois lorsqu'ils veulent du Reiki et à la fois lorsqu'ils en reçoivent. Et ils s'en vont quand c'est terminé. J'ai fait d'ailleurs une autre vidéo où mon chien Lux euh, demande du Reiki à une de mes filles qui est initiée au Reiki. Euh, je te la mettrai en description. Tu, tu vas pouvoir la voir, tu vas voir. Le chien a vraiment une attitude particulière. Euh, pour un cheval, j'aime bien faire sur son encolure. Après, c'est beaucoup plus de position sur un cheval si on veut faire un traitement complet. Mais pareil, le cheval, il s'en va quand, euh, quand, quand ça suffit. Et puis, euh, j'ai même déjà donné du Reiki à des, à des poissons d'aquarium. Tu poses la main contre l'aquarium et tu vois les poissons qui viennent se coller euh, de l'autre côté de la vitre contre ta main. C'est vraiment super chouette. Euh, voilà, euh, une autre question qu'on me pose euh, assez souvent, c'est quelle est la durée de la formation au Reiki alors il y a quatre, ce qu'on appelle 4 degrés, donc en fait 4 niveaux. C'est pas des niveaux, euh, euh, on n'est pas meilleur quand on a fait le quatrième degré quand on a fait le premier degré. C'est plus une question de manière dont on va donner le reiki, avec quelle euh, euh, vérité, honnêteté et euh, implication on a. Euh, on peut faire du reiki dès qu'on a fait un stage de formation premier degré. Chaque stage de formation dure deux jours. 4 après-midi, chez moi, en tous les cas. Il y a des formations qui vont beaucoup plus vite. Je t'invite à faire attention à tes choix. Euh, évidemment, quand ça va plus vite, euh, bah, as moins d'enseignement. C'est une évidence. Et puis, quelquefois, tu risques d'être un peu euh, euh, partir là où euh, Un peu déraciné, on va dire. et Pas forcément une excellente chose, mais après, c'est ton choix. En tous les cas, chez moi, les formations, c'est deux jours ou quatre après-midi. Et c'est des formations... c'est pas des petites journées, où, voilà. il y, y a de, de la matière, euh, tu peux donner du Reiki tout le restant de tes jours à partir du moment où tu as fait le premier degré de Reiki, donc en deux jours ou quatre après-midi tu peux donner du Reiki tout le restant de tes jours, il n'y a aucune obligation d'aller au deuxième, au troisième, au quatrième degré de Reiki, il n'y a aucune obligation de rester avec le même maître enseignant de Reiki, le Reiki je le dis souvent c'est un chemin de liberté en tous les cas, moi je tiens à ça. Voilà, j'espère que ça t'a apporté des réponses. Si tu as des questions, n'hésite pas, fais-toi plaisir, pose-les-moi juste en dessous, j'y répondrai avec grand plaisir. Et en attendant, je te souhaite une très belle journée. Ciao